Bonjour, je m'appelle Axel. je suis professeure de yoga et j'ai créé maintenant, il y a 4 ans, Serial Yoga, qui est euh, une façon de communiquer le yoga un petit peu différente, que je veux plus authentique et plus douce. Alors, une façon de communiquer, vous allez me dire, avec un an presque maintenant de confinement, comment faire Donc c'est là où c'est intéressant. Comme beaucoup, mon, mon, mon entreprise a connu un virage différent et j'avoue que j'ai commencé il y a un an avec la possibilité de réserver un cours en ligne et de le payer. Et ça, c'était les ébauches. J'avoue que j'ai essayé des choses toute seule, sans forcément qu'il y ait une vraie structure, une vraie presque colonne vertébrale. Pardon, je parle en langage yoga. Et j'ai croisé sur ma route comme par hasard, Virginie. Et j'avoue que j'étais la première réfractaire sur tout ce qui était coaching. Peut-être que j'avais un espèce de regard un peu désuet, démodé du coaching version américaine. On a l'impression qu'il faut du coach partout. Et j'ai l'impression que j'allais avoir quelqu'un qui allait m'assister au sens pénible du terme. Et en fait, les échanges qu'on a eus, la première discussion m'a fait euh, complètement oublier toutes ces barrières. Et j'ai eu envie de faire ce programme pour apprendre d'autres choses, pour pouvoir les compléter et les agréger à ce que je savais déjà faire. Du coup, je sais aussi quel est mon point faible et ce programme m'a énormément appris à avoir de la structure, d'avoir un process pour moi à chaque fois que je vais déclencher une idée, une offre, et j'avoue que Dieu sait si j'ai des idées des fois, euh, tous les jours qui fleurissent mais tous les jours elles ne prennent pas la bonne direction et parfois euh, ça tombe à l'eau, et c'est pas grave c'est le jeu, mais je trouve qu'avec ce programme encore une fois qui est rythmé pendant trois mois à base de travail perso, d'approfondissement perso d'énormes échanges moi j'ai été bluffée que Virginie soit là à répondre sur Whatsapp à faire des recherches parfois avec moi là où je butais elle m'a appris à regarder un un petit peu dans d'autres directions et à travailler un vrai message euh, sans me dévoyer, sans changer ce que j'aime bien faire et c'est ça que j'adore donc maintenant vous n'hésitez plus les entrepreneurs, on est souvent seul dans son coin c'est un investissement certes mais vous allez tellement aborder de sujets qu'il en vaut la peine cet investissement, d'accord alors essayez, allez euh, sur les réseaux sociaux de Virginie allez ce Captain Genie hein, et vous ne serez pas déçus Merci. Allez, bon courage.